Mes chers élèves, bonsoir. Cette fois, c'est le cahier d'activité. Bonsoir, mes chers élèves de c 1 des années primaires. Je vous propose maintenant votre cahier d'activité, l'arbre au mot. On va travailler sur euh, des activités, des exercices corrigés, de l'orthographe. Allons-y, on va découvrir ensemble les activités d'aujourd'hui. L'orthographe, c'est le son I. Alors, vous pouvez consulter votre manuel PAS 53. Le son I, c'est quoi le son I? Le son I peut être transcrit avec ces différentes graphies. Soit avec la lettre I, comme le premier, soit avec la lettre Y, comme le noyau, soit avec les lettres IL, comme le rail, le soleil. Soit avec les lettres I de z comme le papillon. Normalement, I de z se trouve au milieu du mot. Du mot. Les lettres I de z, E, comme exemple de la fille, la feuille et la rouille. Alors, euh, ici, première activité. Alors, il y a deux colonnes. Lorsque j'entends le son I, je vais écrire les mots ici, qui contient le son I. Et lorsque je n'entends pas le son i, je vais écrire ici les mots qui ne contiennent pas le son i. Alors, euh, écoutez-moi bien. Le pays, le pays, le noyer, le noyer, le charcutier, le charcutier, le puits, l'atelier, l'atelier. Le dernier, le dernier, le silo. Une voyelle, une voyelle. Alors, normalement, je vais écrire ici soit le payer, le noyer, le charcutier, l'atelier, le dernier, une voyelle. Et les autres, il y a uniquement deux. Comme l'exemple de le puits et le silo, je vais écrire ici deux mots seulement. Alors, on tourne les lettres qui servent à écrire le son I. Les lettres, c'est pas les mots, non. Les lettres. Alors, je vais tout simplement lire les mots. Pour vous aider, bien sûr, à réaliser cette activité. Une bille. Un rayon. Le charpentier. Un épouvantail. Le travail, <rire> la bataille, le voyant et amitié. Alors regarde ici, je fais exprès pour accentuer et le soi. Alors, une bille, un rayon, tu vois, le charpentier, un épouvantail. Alors j'accentue le soilier. Hein. Le travail, la bataille, le voyant, et amitié. Alors normalement, ici, il dit Z. Alors vous allez en tirer I de L E, soit Y, soit I, soit IL, soit IL ici, IL de Z, IL, I de L E, Y ici, et I ici. Écris les mots dictés. Alors ça dépend avec la maîtresse. Elle va choisir quelques mots ici. Alors, complète le tableau avec les mots de la liste. Alors, voilà ici comme d'habitude deux, deux colonnes. Il y a des mots que j'entends d'enseigner. Et ils, euh, ils sont divisés par trois. Alors, euh, voilà, ils sont divisés par trois. Alors, I, Y, I, diesel L, I, D, il I, I, I L, E. Hmm? Lorsque je vois I, je dois mettre ici. Y aussi, I, L, I, I D, Lorsque j'entends... Pas le son I, je dois mettre ici. Alors, je vous donne un exemple pour vous aider. Le puits, on l'a déjà vu. Le fil, oui. Alors, vous allez écrire ici, hein, d'accord. Le puits, le fil. Alors, normalement, il n'y a pas le son I ici. Le puits, le fil. Euh, le poney, oui, le poney. C'est le bon. Et les autres, oui. Un épicier, vous allez écrire ici. Des bijoutiers ici. Les filles ici, une voyelle, voilà. Le lion ici, une merveille ici, le travail ici, la famille ici, et les yeux, yeux, yeux ici. Avec ces syllabes, forme trois mots au long, où l'on entend le sourire. Alors, qu'est-ce qu'on a On a « on a On a greux »,« si », Pied, avec, si c'est là, forme trois mots au long de le Alors, grenouille, euh, grenouille, <rire> grenouille, papier, papier, papier, papier, Cuisinier, cuisinier, cui, cuisinier. Voilà. Alors, grenouille, grenouille, euh, papillé, Papier, papier, papier, papier, et... cuisinier, cuisinier. Alors, il y a trois mots. Euh, papier, cuisinier et grenouille. Voilà. C'est pour le moment, euh, c'est la page 32, c'est la page 32, euh, cahier d'activité. Alors, c'est pour le moment, on a bien compris le soir. Alors, mais c'est un peu difficile à l'édicter pas évident pour les élèves de C1. C'est ou contre. C'est pas évident. Il faut, il faut, il faut s'entraîner, hein? maintenant, vous avez bien compris la leçon, mais c'est votre tour de maîtriser la dictée. D'accord? À très bientôt, mes chers élèves.